massage tantrique pour toi euh, l'occasion d'aller revoir ton rapport à la famille et ton rapport aux ancêtres hein. je ne te parle pas de la famille proche hein. donc euh, c'est une ressource pour à la fois te guérir euh, des blessures du passé euh, pour reconnecter l'action c'est plus ou moins en, en arrière fond mais vraiment la priorité dans euh, dans cette solution que tu poses donc le tantra, c'est d'aller guérir ton rapport aux ancêtres, euh, de quelle manière tu te places au sein du foyer, au sein de la famille. Est-ce que tu es apte à générer toi-même tes propres règles Voilà la thématique que tu vas aller chercher, voilà les ressources que tu veux aller chercher avec, la, avec le tantra.